Chers compatriotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un UHC un petit peu spécial. Il s'agit d'un nouveau concept créé par Golden UHC, serveur UHC public. Euh, tout est dans la description, vous pouvez aussi participer à ce genre d'UHC. Bon, on commence la vidéo, mais juste avant... Oh, il y a un village Oui, bon, j'avoue, j'arrivais pas à lequel autrement. Juste avant de commencer euh, à expliquer le scénario, je vous annonce juste que vous êtes 60% à regarder mes vidéos sans être abonné. Voilà, donc euh, si vous pourrez vous abonner, ça ferait augmenter un petit peu la barre et euh, ça ferait énormément plaisir. On est parti pour la game et juste avant, regardez, s'il vous plaît, la chance que j'ai eue. Oh, il y a trop 3... de... il y a trop d'opsies Il y a trop d'opsies Il y a trop d'opsies Il y a trop d'opsies, il, y a, il y en a pas quatre... Sinon, euh, j'ai quand même trouvé un village, c'est plutôt pas mal, avec des livres à l'intérieur. Il y avait deux euh, maisons avec des bibliothèques, ça me donne environ 40 livres. Un plutôt bon starter. Ce scénario... Il n'y a pas nos bookshelves ah, par hasard. Boss, no firewood bones, no road. Après avoir trouvé le village et à l'avoir pillé en quelque sorte, euh, je m'attaque à des arbres pour euh, pouvoir récupérer des pommes. Bien sûr, euh, vive la nature ah oui, PS, j'étais sur Discord avec Traxio. Ah oui mais toi t'es. C'est oui, vrai que t'as le grade de Private Games toi. Ouais. Oh ça a pu... si, si, est de plus de 6-7 fois que je vais en faire. Ah ouais, ouais ouais. Moi je voulais en faire mais j'ai jamais fait. Salut on s'en fout de la vidéo d'avec XM Fond vert. Putain mon frère a dit vraiment des trucs inutiles hein. Ouf. Bah c'est ton frère quoi. Mais. Oh Traxio tu vas détendre. Ouf le... Ai le courant il va pas passer entre nous hein. C'est sûr que quand tu préjènes pas les maps de Top Gun, hein. Il y a pas une chaîne qui fait des trucs comme ça Il pensait mmh, Non, je sais pas. Oh, je trouve du diamant 3, 4, 4 C'est vachement utile ça pour faire euh, la table d'enchante Est-ce que j'ai des <rire> Ouais. En vrai, ça me sert à rien, tu vois, genre. Euh... Autant que je les jette, tu vois, genre, euh... Bichard, es-tu un tryharder Non, pourquoi Ok, je, ne... je pas sur le skyblock, Ah ok, vas-y. De toute façon, je ne viendrais pas faire le skyblock en 8 fois. Ah. <rire> je... Franchement, je ne suis pas un trop un joueur skyblock. C'est cool, le skyblock. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui n'aime pas. Tout le, monde a... Tout le monde a joué pour ça pendant je sais pas combien de temps. Et moi, skyblock, c'est quelque chose que je ne pouvais pas 5, vraiment. Bien sûr, vient le moment tant attendu de l'annonce des rôles. 1, 1. Mesdames et messieurs, je suis titan ultime. Mais qu'est-ce que Titan Ultime Pour faire simple, en gros je suis le loup-garou blanc dans loup-garou Yaché. Je dois gagner tout seul. Si vous avez des questions, vous avez le Google Doc avec toutes les informations sur tous les rôles dans la description. Il Faut savoir que c'est pas un rôle facile à jouer hein, parce qu'il faut gagner tout seul, il faut trahir euh, les personnes normaux, il faut trahir ses coéquipiers et gagner tout seul. Franchement, ça va être compliqué. Donc euh, les, mes coéquipiers me voient actuellement comme euh, le petit titan Donc on a tous, euh, on a, tous les titans sont ensemble Il y a les grands titans, les petits titans Les grands titans eux quand ils se transforment grâce à la plume Ils ont euh, un effet de speed 2 Et les petits titans ont un effet de speed 1 Donc euh, pour le moment les mes coéquipiers me voient petit titan Donc comme je vous l'ai dit dans la séquence précédente Les titans peuvent se transformer Du coup je peux me transformer en titan Et me transformer en titan ultime grâce à l'étoile du nether il faut savoir aussi que si je me transforme en tito team, j'aurai l'effet speed 3 et force, donc euh, des effets assez pétés pour pouvoir bien sûr gagner la partie. Vous avez l'explication des rôles, maintenant on continue, on va s'enchanter. Il faut savoir qu'il n'y a pas de limite d'enchantement, du coup je peux m'enchanter je, comme je veux. Bon, j'ai essayé de faire un minimum de fair et de ne pas faire des T5, des Power 8, etc., euh, et en limite de parties diams, c'était deux parties diams. Il faut savoir que je connaissais pas très bien le scénario encore, du coup Kurt Stardos est venu m'aider pour m'expliquer un peu ce que je devais faire. Surtout, ce matin tout simplement expliquer que euh, les deux petits titans étaient morts, il euh, y a quatre petits titans et il euh, y en a deux qui sont morts Donc le dernier sait qu'il est petit titan et moi je suis le titan ultime mais en tant que petit titan C'est à dire que si je me dis que je suis petit titan, et ben bah l'autre petit titan va savoir que je suis le titan ultime Et du coup je vais me faire focus, c'est tout simplement ce qu'il m'a expliqué vous venez de le voir en note, mais euh, cette musique, c'est une amie IRL à moi qui l'a faite et j'avais absolument envie de la mettre dans une vidéo, ça fait un petit peu sad, mais franchement, je vous conseille de l'écouter, du coup, il n'y a rien euh, pour les prochaines secondes, c'est juste du minage, etc., il n'y aura pas de son, euh, donc euh, je vous mets juste euh, à l'écran les minutes pour euh, passer la musique et passer directement à la partie fight et extérieur. Je profite aussi de ce petit moment pour vous montrer mon GFX euh, donc euh, Perps alias yes, Wasim alias yes, It's Flamme Celui qui fait toutes mes miniatures depuis euh, quelques vidéos Donc euh, vous pouvez le voir, il y, y a une grosse qualité de miniature Vous les voyez à l'écran, son Twitter est dans la description N'hésitez pas à aller le follow, je le remercie énormément Franchement c'est un génie Et euh, voilà c'est tout, je vous laisse aller toujours avec cette petite musique j'ai aussi depuis peu un Discord, n'hésitez pas à me rejoindre, comme ça vous aurez toutes les notifications pour discuter, discuter, je ferai des livres antennes dessus quand j'aurai un peu plus d'abonnés, voilà, on discutera de la vie, de vos problèmes et tout, des miens surtout, voilà, parce que Fares euh, est un peu psychologue, mesdames et messieurs, voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, voilà, vous avez le lien dans la description. C'est après ces révélations que la biche remonte. J'avais un petit peu compris ce que je devais faire. Je remonte avec un stuff assez pété. Il faut savoir que j'ai deux parties protection 3. Sachant que mes boîtes sont aussi Death Rider 2. Euh, j'ai une T4 en diamant. Bon, j'ai un Power 3. Il va falloir que je la joue bien. Bonjour! Euh, est... Bonjour! Bonjour as quoi comme épée? J'ai quoi comme épée? Ouais. J'ai une T3. Pourquoi oh quoi Oh, ça se fait ah trop bien. Non, parce que j'en ai une en rame. Ah, mais ah, c'est chiant du coup. Okay. Oh, ça, dis, ça se fait trop Tiens, Pichard. Tu veux son stuff Y'a pas dit. Je sais pas si t'es gentil, mais je te Merci. Je t'aime beaucoup. Ah une fleur. un ah, pour nous amour non plus. Je connais pas ah, même pas si le jeu. Tu des flèches non, Je. J'ai pas beaucoup. On décide donc de s'éloigner avec Charim Négolas jusqu'à ce qu'on se croise quelqu'un. Je pense que toi je peux te faire confiance Bah... Est-ce que pense... t'auras est quand même un indice Un indice ouais. Ouais. Bah écoute, étant donné que je sais même pas ce que je suis Alors euh... Ah bah, tu fais slash out tes infos pour euh... Non mais non mais non mais genre euh, je connais le nom Mais je sais pas à quoi je sers Et on m'a dit de pas donner le nom Du coup bah je donne pas Y'a un doc pour ça Hein Y'a un doc pour ça Bonsoir Tu sais mec, mec, es que le mec derrière toi il est titan C'est vrai mais ça. Mais ouais. du pierre carré. Ah mais non mais c'est lui en fait mais il est du temps reste... ah, okay. il est. Ah ok. Regarde toi mon pote. pas là pas papa papa -pa maître -pa. à Mais proche je te rattrape pas alors que speed, speed la, le sens de la vie Du pourquoi tu commences Ah Attends, on se pas là On se pas, pas, pas là. Merci. Attends, on en ne fera pas Bichard alors que j'ai speed 2. J'ai speed 1 en sautant. Le mec, le mec, le mec, le mec Ok, ok, c'est bon, c'est bon, vas-y, continue. Go. Oh. Les mecs, il est. J'suis désolé, oh, je suis désolé, je suis arrivé. Vous ne t'avez pas sûr Il a combien de vie Putain, mais il a... il a combien de PV ce mec Vas-y, vas-y. Oh, Envoi, on va, Envoi! va. Wesh, tu fais trop mal! Oh, on pense à... Ah, il a Brook! Il <rire> a Brook! <brogue> <rire> allez, GG! Ah, avance! Ah, voilà. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les <rire> gars, les gars, les j'en ai quoi, une <rire> C'est quoi son art là, des Je peux avoir des gaps Power faut avoir des gaps aussi Quand est-ce qu'on redevient normal quand qu on ouais, les, les gars Avec deux. quoi Ouais mais moi, moi j'en ai, ai plus de 6 là 5 Moi je suis plus de 4 Quelqu'un est pas en faire ou plus J'en plus 4 T'as combien 4 Ouais deux 2 moi cette limite une contre les Ouais une seule s'il te plaît groupe de 4 donc des tubes de 4 Avec le pouvoir ça va faire j'ai qu'un power 1 si vous avez pas un power d'hora, de vous quoi oui. Euh, j'ai un power 1 hein, sur moi. J'ai tout mon power 2 t'as 2 levels Euh, non. J'ai 15. Ouais, ils sont b. Bien, nous il est plus qu'en raccord. Hein Il est plus qu'en raccord nous. Ah, oui Eh hey, Hold Hold Hold Les stats, c'est 3, 3 kills kills <rire> <rire> Les stats Les stats, les stats Devant les stats, devant les stats Y'a un petit, il y a un petit euh, stifter. Les stats, les stats, les stats Eh les stats. Hey, mais lui va vite lui Mais what the les fuck stats, les stats, les stats. Le... What the fuck, what the fuck Il va vite... Il va Vous allez avoir du mal à le rattraper Ah ok d'accord il a... Ok d'accord, super Ah je hit Oh, oh il y a des gens oh il y a des gens Ouais mais on va se faire cabine Je crois qu'il fight Eh hey, Maxime il est méchant C'est un titan gros Ouais bah moi aussi Ouais ah, c'est bon Maxime tu peux le barrer au revoir Il était moins il side là est ce que y a tout Bon bah on fait quoi Bah j'sais pas, le... quoi, a, a, a, a, je sais pas mais je sais De quoi elle est en Ah ouais Pose pas de question, barre tridimensionnel Ah ouais attends, je fais un petit truc. pas con, Je vais faire ça. Ah, il est tombé. les gars, laisse-moi les gars. Oh merde. Je il est trop fort Pourquoi ça m'arrive jamais ça Oh, il Les gars, les gars. des gens là Oh ouais, y'a des gens à ta base, j'ai envie de récupérer les pioches, mais je peux pas. Attends, t'as pas son arc par hasard Euh, si je l'ai, j'ai un puissance 1. Oh ah, ouais, merde. Ah, y'a des gens là Ah, mais c'est nos pattes À gauche, à gauche, Baker Snarky, toi. Quitté, Baker Snarky, toi. Les gars. C'est oui, ah. Snarky, c'est ça Ok, on va rentrer. Ah oh Prends pas Snarky, ah. <rires> moi. C'est un peu plus. C'est Il cheat là, lui. Pardon, c'est moi GG Minecraft, Minecraft, laissez-t-être. Y'a machin Aidez-moi Les gars, help non Je suis là, je suis là. Y'a un machin derrière Y'a un machin Y'a le con derrière toi Et moi j'ai pas d'épée, j'arrive pas à jouer Désolé. À toi, à toi Mec, mais what the fuck, il s'en douille. ce lui T'as des heals gros, t'as des heals. courant que. Oh. Et puis. Redescendez, redescendez, oh, redescendez. Déjà, il tire. Y Y'a un mec invisible. Derrière toi. Ils sont à gauche. Tu fer, tu fer, les gars, Tu fer. Putain, on a enculé, les gars. Du fer, putain. Tu putain. Wesh. Attends attends, il a qui Mais non, mais il est invisible. C'est non C'est il pas Ah oui, il fait mal. Bichard c'est l'ultime, Bichard c'est l'ultime. Il a pas speed 3, Bichard. C'est pas lui hein. C'est pas lui. Attends, là il c'est c'est nos ultimes c'était. Il commençait à y avoir trop de soupçons. Il était en temps d'attaquer. Oh, C'est Ah, Attends, attends, mais Bichard faut que tu veux une solo hein, je peux qu'on va voir pour y réfléchir autre, hein. Oui oui, ça a, est pas est une bails, Ouais je sais, je sais, mais... Vas-y vas-y Tom Mais là en, en fait, t'es un VS. Mais, mais, ok. Mais Ah pardon, putain, pas toi Ah putain, c'est toi Désolé Smax, t'es con à l'endroit. Oh, désolé. GG. Mais t'as complètement niqué tes baits mais tu vas perdre contre ce pas Sauf si tu fais un 1v4. Et si tu tues Smax. Oh, non, Bichard, Bichard, Et GG à tous, bel game. GG. Mais t'es totalement débile Ok, ok. D'accord. C'est toi qui ah, est débile. On oh, ouais, est C'est pas Il est délai. là, Bichard, Bichard. Non. Allez, Bichard. Viens, vers toi, vers toi.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 Max il trie son stop pour la vie. J'avais plus de game dans les 10 désolé. GG. Oh GG. MDR. Tu vas gagner, peut-être. Le stuff qu'il a, il va gagner. Allez, bichard, première win de l'ultime. Enfin, première game, première win. MDR. Si tu le fais, mec. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'ai pas. pas... Tu peux le faire, tu peux le faire. Eh, ouais, bah, oui. hey, pour, euh, pour toutes mes que t'as récupéré bichard. En fait, là, le but, c'est que vous avez M2V1, c'est ça C'est ça. D'accord. Vu euh, t'es pouvoir ça va pas être si compliqué que ça. Hein. Max oh, attends. Hein. Maximilion dans son élément. <rire> Bah, non, il joue logique. Oh, en vrai, il, il a je sais pas combien de gap. Hein. Bon, GG, moi je me casse. Belle game en tout cas. Chaud mec. Ah! Ah, oh. plus. Là, sting. Là, Oui, j'en play. Rien. Mais genre, t'as plus du Ah! <rire> Smax! Oh Smax! Yes. Smax, oui! Mais non, mec, j'ai pas de j'ai pas de force moi! Wow, wow, wow. Oh, bah. bah si, t'as force! Bah non, j'ai pas force, Christophe, ça existe pas du coup! Ah, mais Christophe, ça existe pas, c'est vrai! Ah bah, je suis mort! Wouhouhou! GG! GG! GG, mec! Je sais pas ce que j'ai fait! J <rire> je sais pas, pas ce que je <rire> En plus, t'as brodé tes bottes! Oh mon dieu! Avec 7 kills, oh l'ultime oh gagne solo. Bien joué, mec. 3 win de l'ultime depuis la création du scénario au téléphone en juillet 2017. Ouais, oh il y en a 3 qui ont gagné c'est Bichard, euh, non, Bichard, oh, c bon, Bichard, Maxime, Baiko. C'est tout. Non, oh, c'est fou, fou, il avait win non. aussi, non, bah, non. Bichard, Ah non, il Baïko. avait laissé la win. Quel Bichard, Baiko, Maxime. Voilà, ah, j'ai, mec. Bah, merci. J ai, j ai <rire> tu as, as trahi tes depuis. Voilà, après 23 minutes de vidéo, c'est la fin. De cette AOT à franchement j'ai pris énormément de plaisir à le jouer. Euh, avoir un rôle comme ça dès la première game, franchement c'était pas le meilleur. Mais bon, j'ai réussi à la win avec un, un petit total de 7 kills, c'est plutôt pas mal. J'espère en tout cas que cette game vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me donner des idées. Tout est dans la description. Si vous voulez rejoindre, il faudrait, faut aller sur le Discord, répondre à 2-3 questions euh, juste. Et si vous répondez à ces questions juste, vous pourrez participer. Voilà, donc euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, mes chers compatriotes, je vous laisse, euh, à bientôt, euh, Inch'Allah, bonne année.